Anthony. Moi, c'est Dylan. Bah, Florent. Salut, c'est Vincent. Euh, je suis tech lead. Développeur euh, de site web. Alors moi, je suis ingénieur euh, en informatique. Je suis chef de projet. Technique. Technique. Qualité et flexibilité. Alors, c'est plutôt développeur, back-end. Chef de projet. Non, non, concrètement, j'anime une équipe de développeurs sur tous les outils facilités du groupe. Donc, j'anime euh, une, une équipe de 8 personnes. Euh, L'expérience Samsung m'a convaincu de l'open space. Studieuse, très bonne. Génial. Ce serait sérieuse et détendue à la fois. Sérieux tendu ou temps sérieux, je sais pas. Il est horrible, il est horrible. Tranquille. Ah, il est super. Accessible. Mais c'est le meilleur. Un petit déj. After work. La wifi. il n'y a pas de... La question ne se pose pas. Ah, le wi là, il n'y a, a pas de sujet. Bac. Ah, les deux. Front. On est open à tous les profils. On a une super équipe, on a foot on a plein de nouvelles technologies. Euh, donc il ouais, y a plein plein de choses à faire, plein de beaux projets, plein de beaux sujets.